Et de fil en aiguille, par euh, attachement à mon épouse, on... <rire> voilà, ça s'est dé... développé un peu plus. Mmh. Je disais, ben, il y, y a tout ça dans ce territoire, et personne ne le sait, ou personne ne le voit. Il faut, il faut s'en occuper. Mmh.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 route des Beauges pour photographier les croix et, et, et, et j'interrogeais les gens, est-ce qu'il y a une croix dans le coin -ce y a... Les premiers temps, on se dit qui c'est ce mec-là qui, qui vient fouiller dans nos affaires, etc. J'étais l'étranger, j'étais le Parisien, comme on disait, avec un air de mépris profond.